Oui, et puis c'est un homme qui est... Vous savez, Donald Trump, c'est l'ancien patron d'une boîte familiale dans le secteur de l'immobilier. Souvenez-vous, il menaçait déjà le, le maire de, de New York il y a, il y a 35 ans. C'est dans son mode opératoire. Il ne connaît la, que le rapport de force. Il ne connaît que le rapport de force. Et, et je ne sais pas s'il connaît la, la notion de règle, de droit. Vous savez, quand on dirige une entreprise familiale, on est le propre patron, on érige ses propres règles, alors que lorsqu'on dirige une entreprise lambda ben on est contraint parfois lui il ne connaît pas ça je pense que psychologiquement il ne le comprend pas et il imagine que tout est possible donc en fait il va très loin et si vraiment il se fait taper doit soit il dit bon euh, je j'aurais je... et là il a eu véritablement peur parce que la justice en revanche euh, n'hésite pas à envoyer en prison et, et vous savez rappelez-vous qu'en matière pénale aux états unis on cumule les peines hein. donc euh, vous, vous risquez assez rapidement de vous retrouver avec plusieurs dizaines de d'années de prison même si vous avez que 74 ans